Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve pour l'épisode 9 de Détroit Become Human, on continue les aventures, ça a bien frité dans l'épisode précédent, on va voir ce qu'il en est maintenant, allez c'est parti le petit temps de téléchargement qui va bien, on a vu dans l'épisode de, je pense que c'était le 8, on en est au 9, on arrive presque à la fin du jeu. Euh, Marcus donc a monté sa révolution, on a cassé les magasins, Enfin, on a tout fait pour euh, être pacifique, mais hélas, euh, la police n'était pas du tout pacifique avec nous. Donc ça a dégénéré. On n'a pas vu Cara dans l'épisode précédent. Je ne sais pas si on le verra dans celui-là. On a vu le négociateur qui commence à se poser des questions. On va voir ce qu'il en est maintenant. Et on retrouve Cara. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. vie. Après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer, on y est presque. internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétante, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique Un petit peu plus loin, par là, il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. Ça pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans le Dario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée. d'accord Et soyez prudents. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans deux heures et la gare est à l'autre bout de la ville. On partira dès qu'on aura des passeports. Ça va aller On arrive à trouver Marcus, là. Le pays entier se retrouve en état. C'est toi, Marcus Je suis avec une Il y a un bus pour la frontière dans moins de deux heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent des androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre d'ici le temps que bon, ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains la détestent. Pourquoi tu la protèges Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres Quand on y pense, c'est peut-être ça être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Elle t'aime énormément, plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. Cours de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés sont désactifs et on ne peut rien y faire. Les humains des dans toutes les grandes villes. Ils emmènent des dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a demandé, c'est notre liberté. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors ils nous punissent pour ce que nous sommes. Une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé Je me suis peut-être laissé aveugler par ah, la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus. On va se retrancher ici. On se fait oublier et quand le moment sera venu, on reprendra des On ne peut pas se cacher à Jericho éternellement. On doit arrêter le massacre maintenant, sinon on sera les prochains. Et tant qu'on est en vie, on a une chance de changer les choses. Marcus a raison. On ne peut rien faire. C'est ça que nous rêvions. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans des trois après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter et de me donner le détonateur. Une bombe seule. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir, Il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Marcus, il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Fais. Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Tu n'as jamais eu le moindre doute. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi de plus que ton programme. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Thank <laughs> you. On va d'ici J'ai fait le navire et immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Wow. Alors, comme je vous l'ai redit, je vous le redis et re-redis, je n'ai pas eu tout ça dans ma partie, puisque je n'avais pas fait les mêmes choix et là, je vous jure que ça a été chaud parce qu'au niveau des combats euh, ba B.A.A.B.A, comme, comme dans l'épisode précédent, je ne savais pas où il fallait appuyer, mais enfin bon, bref on s'en est sorti. mais franchement, waouh quoi, cette fin ce, ce, cette partie d'histoire là que je n'ai pas du tout fait comme ça euh, elle déchire hein. elle déchire par rapport à ma partie à moi que j'ai eue, celle-ci déchire. Je ne sais pas, après, euh, en changeant encore, euh, si je reprenais le jeu du départ, et en changeant encore les, les possibilités, euh, ce que donnerait, parce qu'il y a plusieurs fins, hein, euh, ce que donnerait euh, l'histoire en tout. Mais, waouh, wow, là, dites donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, on le dirait, mais ça déchire grave, quoi. J'avais plus dans la tête, j'avais l'impression d'être dans un film d'action complet et non pas en train de tenir ma manette et que c'était moi qui jouais. Euh, dans ma partie, donc, le conciliateur, je l'avais laissé con jusqu'au bout, donc il était buté dans son idée, euh, mais là, vu comment on a déroulé les choses et que j'ai pas eu les mêmes, les mêmes scènes... J'ai décidé de le rallier pour que ça suive un petit peu l'histoire. Il commence à avoir des doutes, etc. etc. Moi, je n'avais pas eu ça dans ma partie, douter de rien dans la mienne. Hein. Il était pourri jusqu'à la moelle. Donc là, par contre, j'ai décidé que, ouais, pourquoi pas le faire rallier Ça suivrait un petit peu l'histoire. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mes choix. Donc on va continuer, parce que je pense qu'on n'est pas très très loin de, de la fin du jeu. Donc on va continuer et puis on va voir ce qu'il en est. Ah oui, et puis Cara, la petite qui n'est pas... qui est humaine, en fait. Mais on s'est fait rouler jusqu'au bout. On s'est fait rouler jusqu'au bout. L'argamine en fait, n'était pas une humaine. C'était une androïde. Et là, franchement, j'étais sur le cul. Parce que dans ma partie, ça a été pareil. Bon, différemment fait, mais... Voilà. Euh, là, j'étais sur le cul, quoi. Je suis perdue, Tout ce que je voulais, c'est Autour de moi et j'essaie de prendre de bonnes décisions, mais je ne trouve aucune réponse. Qu'est-ce que je dois faire, Karl Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. T Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. peut-être encore une chance de passer la frontière. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife. Connor, c'est du suicide. Il me faut confiance. Il me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Que si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. d'entre nous ont survécu à l'attaque Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ton diagnostic système Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. Tu aurais pu te faire tuer en essayant de sauver Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. ont décidé. de rebondissement donc comme je vous disais le cul sur la chaise, car en fait la petite fille qu'on croyait depuis le départ être une humaine n'est en fait qu'un robot, elle aussi donc euh, ça par contre ça a été le truc qui m'a le plus, oh ben merde je suis le cul sur ma chaise quoi, et euh, donc euh, j'ai le choix entre rester avec Pacifique ou euh, aller à l'affrontement euh, comme je viens de le décider, dans ma partie, j'avais choisi aussi l'affrontement. Parce que là, je ne voyais pas, au niveau de l'histoire, le côté pacifique de l'affaire. Je pense qu'il serait... Je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Peut-être que je testerai de mon côté. Ou vous, si vous avez testé, dites-me-le dans les commentaires ce que ça vous a donné. Parce que j'ai peur que le côté pacifique qu'on a testé jusque-là fasse que des morts. Donc... On va voir ça, je pense qu'on arrive à la, à la fin du jeu, honnêtement. Euh, donc on va continuer, alors cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que les autres. Mais je pense qu'on va, qu'on finira le let's play euh, des 3 comme Human euh, dans cet épisode. Je pense, maintenant, peut-être, je ne sais pas. Euh, je vais voir, mais euh, en tout cas on va continuer. Et si je vois que c'est trop trop long... Euh, ce qui m'embêterait c'est de refaire un épisode et qui, qui dure 10 minutes quoi en fait euh, mais bon on va voir ça, allez on continue aujourd'hui à 6h du matin un couvre-feu national est entré en vigueur tous les déplacements de civils seront surveillés de près le droit de se réunir est aussi suspendu et toutes les communications électroniques sont désormais limitées j'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire. Que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Par ici! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé le système informatique pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle a t le leader des déviants Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. C'est S'il vous plaît, un convoi de commandes médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ce honneur. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Par ici S'il vous plaît, par ici que va-t-il advenir de Cyberlife L'interdiction des androïdes est-elle définitive Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. 248 317. Je vous cache pas que là je découvre avec vous, hein, du fait que moi il avait pas rallié euh, le groupe, je sais pas du tout ce qui va se passer ni ce que je vais faire. Mais comment je les neutralise Tu pensais vraiment que nous allions te laisser compromettre nos en de si facilement Tu as trahi ma confiance. Tu vas être envoyé à la casse. J'ai pas réussi à neutraliser les euh, les policiers. Ah. Ah, ça fait rager. Le dernier bus part ah dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. de marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice tu te promets. J'espère que j'ai pas la faire tuer. Hein. Kara, nous a sauvés On ne sait pas comment te remercier. Il va bien, il se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voit Ça devrait être bon, mais on sait jamais. Il n'y a pas d'autre chemin. On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Détour prudent. 11 novembre 2038, comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'Aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera. Il n'y aura plus de départ pour la frontière jusqu'à nous alors. vache, il n'y a rien. pas. On a dû partir avant que quelqu'un dénonce. Où sont les autres Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Et j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué. Mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous Oui. On vient avec vous, ça marche. Montez. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer des manifestations ils les manifestations droïdes. Il semble supprimer. Chez qui les Androïdes les été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont des positions autour du camp de Harplaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les hommes de les d'une du à J'ai pas fait tuer Marcus, c'est une blague. Oh my god Et moi c'est trop tôt. C'est ça vous s'affule Non, non, euh, je crois pas. Vous savez l'argent Oui. La voilà. Bien, on ne voit pas trop sur la main. La voie sur les milliers Attendez d'être loin pour démarrer le moteur. Ok Et faites attention au courant. Bonne chance. Choix là. Vous avez pris une vie humaine. Vous ne méritez pas de vivre. Notre rive est à moins de 900 mètres. Ça ne devrait pas être autre. Très... Faites attention, à la police des frontières a des patrouilles sur moi. Merci pour tout, moi. J'aimerais vous faire traverser moi mais Je n'ai pas l'idée de vous laisser ça. Je ne voudrais plus que je fasse tuer à elle aussi. Hein C'est bon, on est assez loin, on peut démarrer le moteur. Tout ce que nous voulons, on sera libres. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Cara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté Ce que moi je compte faire. Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer. C'est cool Oh Catastrophe. Des millions d'habitants fuient les affrontements. Par le bien Texas. On nous informe que les affrontements ont cessé à Détroit. Les forces armées se sont repliées à Fort Wayne en la de Razor. La ville de Détroit est tombée aux mains des remèdes. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, le camp d'android numéro 5 de Détroit a été attaqué par des milliers de défiants à forces armées ont résisté avec bravoure. Mais devant l'extrême violence dont ont fait preuve les déviants, elles ont dû battre en retraite après avoir subi de lourdes pertes. Des affrontements éclatent à travers tout le pays pour tenter de mater le soulèvement androïde. Dans les heures qui viennent, je vais m'adresser au Sénat et convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'humanité s'apprête à mener le combat le plus important de toute son histoire. Un combat duquel elle devra ressortir vainqueur si elle ne veut pas disparaître. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les états unis d'Amérique. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui, Aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants Et aujourd'hui, nous sommes libres Whoa! Et ben voilà, c'est la fin de, du let's play sur D3 Bicom humain. Alors je vous cache pas que je suis un peu déçu que Cara n'ait pas survécu. Dans ma partie à moi, elle avait survécu. Euh, Connor, je ne suis jamais arrivé ni dans ma partie ni dans celle-là à le faire euh, rester en vie. Et par contre, au niveau de l'affrontement dans ma partie... Euh, moi je m'étais retrouvée dans les camps D'accord Donc c'était encore une autre histoire On va regarder la fin du générique Et puis euh, Bah écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura plu Rien ne m'empêche moi de mon côté De recommencer euh, le jeu En donnant d'autres encore réponses différentes Ce qui changera encore l'histoire qui me donnera encore une autre fin. Donc je, je ne sais plus exactement combien il y a de fins. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez réussi à sauver les trois. C'est-à-dire Connor, Marcus et Kara. Euh, si vous avez suivi plutôt le côté euh, agressif. Ou plutôt euh, le côté euh, calme pour euh, affronter les humains. N'hésitez enfin, pas à me dire comment vous, vous avez joué. Et j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Voilà, on va attendre la fin d'une générique. Car la musique est un petit peu forte. Alors, euh, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a réussi l'assaut. Donc, euh, on a réussi à les faire gagner. Euh, par contre, vous euh, voyez, il y a, Si on fait bien, il n'y a qu'une une, une deuxième fin ici. Il y avait plusieurs possibilités dans l'arbre hein, euh, différentes d'agir. Alors, peut-être que j'aurais eu moins de morts, je ne sais pas. Euh, ensuite au niveau de Cara euh, alors là, là je vous dis honnêtement je Toute la fin là je l'ai découverte avec vous euh, Parce que tout simplement comme je vous ai dit dans ma partie j'ai pas fait les mêmes choix Moi je me suis retrouvée dans les camps avec Cara et la petite Donc euh, ce n'était pas du tout la même histoire Ce n'était pas, euh, pas, pas du tout le même cheminement donc, euh, moi, Cara, ça en est sorti, mais dans, au niveau des camps. Elle était dans les camps. Là, c'était, comme je vous disais, je découvre avec vous. Euh, c'était la première fois que, euh, que je voyais ce qui se passait là, quoi, en fait. Donc, euh, bon, quand j'ai vu qu'elle était touchée, euh, peut-être que j'aurais dû les faire sauter à l'eau. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a énormément encore de, euh, de choses à débloquer. Euh, au niveau du carrefour... Moi, je suis partie plutôt vers l'arbre du haut sans le vouloir dans mes choix. Mais il y a plein de choses, vous voyez, que je n'ai pas déverrouillées. Euh, il y aurait eu près du centre de rappel. Ça, ça aurait abouti à quelque chose. Vous voyez, donc ça ne vous empêche pas de refaire le jeu ou de reprendre simplement l'épisode euh, que euh, vous voudriez refaire. Si les premiers vous, ont, vous vont, euh, vous pouvez ne, ne reprendre que l'épisode que vous voulez refaire. Euh, mais... Euh, moi, je trouve plus sympa de mon côté. Euh, par exemple, euh, ben là, vous voyez, euh, donc je sais qu'il y a encore ici, euh, une, deux, trois, quatre, cinq possibilités que je n'ai pas testées. Euh, Ces cinq possibilités, euh, carrément, aucune en bas. Donc ici, donc on continuerait l'arbre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a encore des, des, des cadenas. Donc, je pense que j'y reviendrai dessus, moi, de mon côté. Euh, et je ne sais pas combien de fins il y a possible. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas 7 fins de, de, de, de possible dans ce jeu, je ne me rappelle plus. Mais ça, vous pouvez le trouver sur internet, le nombre de fins qu'il y a. Je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, donc, euh, bah, c'est un jeu que vous pouvez jouer, rejouer et re rejouer. Et là, franchement, j'ai redécouvert avec vous. Et je peux vous dire que dans ma partie à moi, ça n'a pas été aussi hard vers la fin. My God, j'ai cru que j'allais dans le champ de bataille faire tuer Marcus euh, Connor dans ma partie comme je vous disais je sais pas si vous l'avez entendu parce que moi, pour moi la musique était très forte je sais pas pour vous euh, je reverrai au rendu de la vidéo mais euh, ce que je vous disais c'est que moi Connor dans ma partie comme dans celle là je n'ai pas réussi à le faire euh, survivre j'ai pas réussi à trouver dans l'ascenseur euh, euh, mis à part neutraliser la caméra comment neutraliser les policiers j'ai cherché mais toutes ces missions vous savez c'est minuté donc, euh, bah, je ne suis pas allé vite, on est arrivé au 31ème étage trop tôt. Et moi, il fallait que j'aille au moins 49. Il fallait que je neutralise les gardes, mais je n'ai pas du tout trouvé. Donc, peut-être que je le referai de mon côté et que je vous tiendrai au courant. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai adoré refaire. Euh, et que ça ne me gênera pas de refaire parce qu'il est vraiment extra. Je trouve les graphismes géniaux. La, réa euh, la réalité de ces acteurs qui, qui, qui, qui ont joué dans différents films, qui ont été mis dans ce, dans ce jeu, la réalité de ces personnages, vous allez sur internet et vous tapez leur nom, vous tapez quels sont les, les acteurs qui, ont, qui, qui, ont, qui sont dans le jeu des 3 comme humaines, vous allez voir, c'est bluffant, euh, comme euh, le réalisme, on dirait vraiment que c'est un film et que c'est eux qui jouent. Donc, trêve de blabla, en tout cas, j'espère que Let's Play vous aura plu. Euh, c'est clair que je ne referai pas un let's play dessus ça sert à rien euh, les autres fins vous pouvez les trouver sur youtube je pense il y en a plusieurs comme je vous le disais moi de mon côté de temps en temps j'y reviendrai euh, quand je ne suis pas en live ou quand je ne suis pas en train de vous préparer des vidéos en janvier il y aura beaucoup de choses qui vont changer mais on y reviendra dessus vous n'oubliez pas ben, d'activer la petite cloche si vous voulez avoir une euh, notification des vidéos quand je les poste sur youtube et euh, évidemment de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Comme quand vous mettez des commentaires qui soient positifs ou négatifs, n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu en haut ou le petit pouce bleu en bas. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, le let's play de des 3 Humain s'arrête là. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de souzous. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Parce que moi, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, j'espère en tout cas que je vous l'aurai transmis. Voilà. Donc, plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Euh, ou alors, ben, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live. Voilà. Bye bye.